Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous expliquer un point de détail très très très très très important pour tous ceux qui pensent qu'écrire en majuscule c'est français. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais non, ce n'est pas du français, c'est du latin dégradé, aussi appelé latin de cuisine. C'est la langue des morts. Voici la preuve tout de suite. voilà on vous dit clairement la vérité langue morte langue pour les morts bien à vous